Bonjour, aujourd'hui nous allons lire et prier à partir du psaume 33. Je vais le lire une première fois et je vous invite à prier avec moi, peut-être répéter mes paroles. Lorsque vous prononcez ces paroles, vous allez découvrir une confiance en Dieu renouvelée. Dieu va vous fortifier alors que vous parlez la parole de Dieu en prière. Psaume chapitre 33. Juste. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, Salmodiez en son honneur sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit, la bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le Conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le Conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre pendant la famine, notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours, et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint Nom, éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Nous allons prier à partir du psaume 33. Je vous invite, comme je l'ai dit, à pouvoir même répéter ces paroles de tout votre cœur. Juste, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous appelles juste. Ta parole déclare que tu as effacé nos péchés que tu ne tiens plus compte de nos fautes. Tu m'as justifié. Père, malgré des manquements, malgré des faiblesses, bien que je tombe ici et là, tu m'appelles juste. Car ta justice est plus grande que mon injustice. Et ton pardon est plus grand que mes fautes. C'est pourquoi tu dis juste « pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. » Oui, tu m'appelles à être heureux, tu m'appelles à être joyeux, tu m'appelles non pas à murmurer en silence quelques prières, mais à pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Je pousserai des cris de joie pour toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le Seigneur des seigneurs. Je ne m'arrêterai pas. Je ne résisterai pas. Je ne me retiendrai pas. De t'adorer, de te louer. Je serai comme David qui de toutes ses forces dansait devant l'Éternel.